Sous-titrage J'enroule un de ice, Et je trouve des flores plus que frais Je te dis pas le prix du crâne Tiens de part et rends-le s'il te plaît nuit, je toi, Tu dors sur tes deux pieds Si ça parle encore Pour pas te louper Je de près J'ai un poser êtes-vous Faut que je me repose Mais je me Je dans le chaque jour Je différents cocktails Je la le dîner aux chandelles J'ai pas autant Patience qu'un garde champêtre. Pour t'y cher dans l'automobile Croisons -nous dans une charrette Ou un bolide. Au quartier, en centre-ville j'y arrive, cherche-moi, t'es censé d'entre-ville Sors ce moi, il est Ça loin C'est la dièse dans le chromis Faut que les gens soient chromés La Rolex, la Christy, des rubis Le v i j'en remets je ressens même plus les degrés je suis prêt à cuire un degré. trait, je continue alors que je suis Le terrain est vide jambon Je ressens même plus les degrés Je suis prêt à cuire un degré. trait Je continue alors que je suis J'continue Alors que je Je continue alors que je suis je écœuré Je ressens même plus les degrés Je ressens même plus les degré. Je continue alors que je suis incueur Alors que je un de ice Et je trouve tes flores plus que frais Je dis pas le prix du gras Tiens de barre et rends-moi plaît Négro la nuit je Toi Tu dors sur tes deux pieds Si ça parle encore